Bonjour frères et sœurs, je suis euh, très ravi de vous retrouver encore aujourd'hui Je vais reprendre à, à une question Quelqu'un m'a demandé euh, Pourquoi Jésus dit euh, que ce sort de demande ne sort que par la prière et par le jeûne Donc par la grâce de Dieu, on va essayer de reprendre à cette question C'est une question qui est très intéressante Parce qu'il y, y a un problème là euh, Par rapport à l'interprétation de jeûne et prière Et euh, nous allons donc lire et par la grâce de Dieu, essayer de reprendre à cette question. La Bible dit ceci dans Matthieu 17, verset, on peut commencer au verset 14. « Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement et tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dire en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas chassé ce démon ?»« C'est à cause de votre incrédulité !» L'air dit Jésus, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon, ne sortent que par la prière et par le jeûne. Voici donc un sérieux problème, bien-aimé, qui va se passer. Quelqu'un qui avait un fils lunatique qui tombait, d'accord Et à chaque fois, euh, donc, ça se répétait. Alors, euh, cet homme va emmener son fils auprès des apôtres qui n'ont pas pu le guérir. Mais ils vont, eux, s'approcher de Jésus-Christ pour demander pourquoi est-ce que nous n'avons pas pu guérir cet enfant Jésus va reprendre. « C'est à cause de votre incrédulité. »« Car si vous avez de la foi, un peu de foi, vous diriez à cette montagne, « Déplace-toi et jette-toi là-bas, cela se fera. » Mais ces sortes de démons ne sortent pas la prière et par le jeûne. » Voilà, Les gens pensaient que ce démon dont on parle, c'est ce démon euh, donc qui faisait tomber l'enfant d'accord, dans le feu ou dans l'eau, qui était euh, lunatique. Mais le démon dont Jésus-Christ parle ici, bien aimé, c'est l'incrédulité. D'accord Donc, or l'incrédulité veut dire quoi L'incrédulité veut dire qu'il y a absence de la foi. Amen. C'est pour cela qu'il évoque le mot « foi » dans ce verset. Quand vous êtes incrédule, cela veut dire que vous n'avez pas de foi. Or, la foi, c'est aussi le discernement. Amen. Quelqu'un qui sait discerner, il a aussi la foi. Amen. C'est lui qui sait comprendre les choses spirituelles. C'est celui-là qui a la foi. C'est pour cela, quelque part là-bas... Dans 1 Corinthiens, la Bible dit, l'homme spirituel juge de tout, c'est-à-dire l'homme spirituel discerne, il est capable de comprendre, d'accord, d'entendre les choses spirituelles, ce cela, ce que ça veut dire, le spiritualisme, c'est le discernement, bien-aimé. La Bible dit, à cause de ces démons, d'accord, Jésus n'a pas pu faire des miracles dans, son, dans sa propre ville, on va le lire, Matthieu 13. Verset, on va commencer vers, verset 53. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là, s'étant rendu dans sa, s'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendaient, qui l'entendirent, étaient étonnés et disaient d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles N'est-ce pas ce fils du charpentier N'est-ce pas Marie qui est, qui est sa mère Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous D'où lui viennent donc toutes ces choses Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fut pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de l incrédulité, bien aimés Jésus ne fit pas beaucoup de miracles d'entre eux à cause de l'incrédulité. Alors, -ce que, pourquoi dit-il que ce genre de démons ne sort que par la prière et par le jeûne Pour ceux qui me suivent déjà, j'ai déjà traité ce sujet de jeûne. Or, jeûner veut dire quoi, bien-aimé Ça nous ramène à ce que je viens de dire tout à l'heure. Jeûner, en fait, c'est se purifier, d'accord n'ai en réalité, le symbole de jeûne, c'était quoi Vous montez à la montagne, c'est-à-dire vous vous approchez des dieux, d'accord on, on ne peut pas s'approcher des dieux en ayant un cœur, d'accord Impur, en ayant un cœur méchant. Une personne qui prie, d'accord est cette personne-là qui a libéré son cœur, est cette personne qui est pure dans sa pensée, parce que la prière, c'est un état d'esprit, d'accord C'est un état d'esprit, le jeûne c'est un état d'esprit, c'est lui, lui qui est en train de jeûner, d'accord C'est celui-là qui est pur dans son cœur, comme dit Isaïe euh, 58, bien aimé. Donc comprenez que ce n'est pas euh, euh, euh, le manger et le boire qui serait euh, euh, cette clé pour chasser les démons. Si l'on pense que le jeûne, c'est-à-dire selon ce qu'on nous a enseigné, c'est-à-dire ne pas manger et ne pas boire, euh, ferait en sorte que les démons soient chassés du corps d'une personne on s'est contredit, d'accord, avec la parole qui dit que Jésus-Christ a reçu, d'accord, euh, le nom qui est le plus, euh, euh, nom au-dessus de tout nom, euh, Philippiens 2, verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus... « Afin qu'au nom de Jésus, tous genou genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Voilà, bien aimé. Donc, si quelques démons, une catégorie de démons, ne, ne partirait que par le jeûne, c'est-à-dire ne pas manger, cela veut dire qu'on s'est contredit. Oh, le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Il suffit, bien aimé, de croire et de prononcer ce nom. Quelle que soit la situation, vous arrivez à la délivrance, vous arrivez, n'est-ce pas, à la réponse de ce que vous attendez si bien sûr vous priez dans la volonté de Dieu. Je vous renvoie dans la vidéo que j'ai déjà traitée, d'accord, sur le jeûne. Jésus-Christ a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Son nom est puissant. Son nom délivre. Son nom, n'est-ce pas, libère des oppressions. Son nom fait trembler. La Bible dit que le diable connaît son nom jusqu'à ce qu'il tremble. Jésus voulait simplement parler de l'incrédulité. Si tu ne crois pas, bien aimé, tu ne peux pas euh, euh, aller prier. D'accord Si tu ne crois pas, tu ne peux pas commander, n'est-ce pas, à un démon d'obéir. D'ailleurs, Jésus-Christ reproche à ses apôtres leur incrédulité jusqu'à sa résurrection. Il continue à ne pas croire qu'il est ressuscité. Bien aimé il faut que tu crois pour voir le miracle, c'est pour cela que j'ai dit, le miracle ne peut pas précéder la croyance, il faut d'abord croire, quand on vous dit, venez à à venez à, à, à la campagne d'évangélisation, emmenez des malades, vous allez être guéris, vous allez être libérés de vos situations, c'est faux et agit faux, il faut d'abord connaître le Seigneur. Il faut qu'il y ait d'abord la foi. Or Nous avons aussi traité la foi, ce n'est pas l'imagination. La foi, c'est la connaissance parfaite de Jésus-Christ bien-aimé. C'est ainsi que les démons vont obéir. C'est ainsi que les situations vont être soumises. Parce que nous connaîtrons et parce que nous serons en mesure de commander les choses comme il dit. Si vous avez de la foi, une petite foi, vous direz à cette montagne, déplace-toi et cela se fera bien-aimé. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez cet enseignement avec tes frères et sœurs qui sont encore dans l'ignorance. Abonnez-vous surtout à ma chaîne bien-aimée. Abonnez-vous à ma chaîne qui s'appelle MG Indigné. Et à ma page Facebook Assemblée pour ne manquer aucun enseignement. Je vous retrouve très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.